Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France dans les pages intérieures du journal Le Parisien. Alors que la fin de saison approche à grands pas, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG. Demain, face à Brest, Neymar et Mbappé vont tenter de remporter le titre de champion de France, mais ce match pourrait être le dernier des deux stars sous le même maillot. Comme l'indique le quotidien, Mbappé est en pleine réflexion concernant son avenir, mais le français donne sa priorité au PSG pour le moment. L'attaquant ne veut pas partir au clash avec ses dirigeants, mais il attend des garanties solides pour prolonger. Un feuilleton qui n'a pas fini d'être alimenté. On prend la direction de l'Angleterre où la course au top 4 s'annonce incroyable. En effet, dimanche aura lieu l'ultime et dernière journée de Premier League Et il y aura forcément des déçus comme le résume The Guardian sur sa lune ce matin. Le faux pas est interdit pour Chelsea, Liverpool ou encore Leicester. Pour le moment, les Blues et les Reds sont en ballotage favorable à une qualification à la prochaine Ligue des Champions. Mais ce n'est pas seulement ce qui nous intéresse sur la une du quotidien anglais ce matin. Depuis quelques jours, le royaume de sa majesté vit au rythme des rebondissements liés à l'avenir d'Harry Kane. Le buteur de Tottenham a fait part de ses envies d'ailleurs et forcément, cela attise les convoitises. Et c'est Thomas tourell l'entraîneur de Chelsea, qui s'est positionné publiquement sur l'international anglais. Si vous trouvez un coach dans le monde qui n'aimerait pas avoir Harry Kane dans son équipe, rappelez-moi, j'aimerais parler avec ce gars et entendre ses idées sur la manière de marquer et d'attaquer. Tout le monde adore Harry Kane, mais soyons très clairs, très très clairs, c'est un joueur de Tottenham. Sauf que les Blues ont bel et bien une idée pour tenter de convaincre les Spurs de lâcher leurs joueurs. Chelsea voudrait ainsi monter un échange ambitieux, en cédant Kepa Arizabalaga ou Tammy Abraham pour s'offrir Kane. De quoi faire craquer Tottenham Pas sûr, car le club de Daniel Levy ne veut pas vendre à la concurrence en première ligue. Surtout que selon le Daily Express, Harry Kane, lui, se voit à Manchester City, aux côtés de Kevin De Bruyne. Tout comme le Daily Telegraph l'indique, Tottenham veut résister à tout transfert vers ses principaux rivaux londoniens. Là aussi, le feuilleton ne fait que commencer. On file en Espagne, où cette dernière journée de Liga s'annonce irrespirable dans la course au titre. « Allez-y, titre Marca ce matin !» Deux points seulement séparent le leader, l'Atletico de Madrid, et son dauphin, le Real Madrid. Si les Colchoneros l'emportent, ils seront sacrés champions, alors que l'équipe de Zidane est obligée de gagner contre Villarreal et d'espérer un faux pas de son adversaire, résume le quotidien madrilène. Pour As, le football va devoir choisir entre Neptune et Cybèle, deux divinités de l'Antiquité. Le Real pourra d'ailleurs compter sur les retours de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Il reste 90 minutes aux deux équipes pour s'offrir le titre en Liga. On reste en Espagne où si Madrid vibre pour le titre de champion qui se profile dans la capitale, à Barcelone, c'est la soupe à la grimace. Et Ronald Koeman est d'ailleurs sorti de sa réserve hier pour pousser un sacré coup de gueule. Comme l'indique Mundo Deportivo sur sa une, le technicien néerlandais du Barça demande plus de respect. L'entraîneur lance un message clair au club à la veille du dernier match de championnat, que ne jouera pas Lionel Messi d'ailleurs. « Vous devez respecter davantage votre entraîneur et vos joueurs. Trop de choses sortent qui ne devraient pas sortir. » « Les joueurs ne méritent pas ce genre de traitement. Les choses auraient pu être faites différemment. Je sais qu'il y a beaucoup de pression ici et je l'accepte. Mais parfois, je pense que cette culture des médias impliqués dans le futur de l'entraîneur est trop présente ici. C'est irrespectueux selon moi », a-t-il déclaré en conférence de presse. Une sortie remarquée qui fait aussi les gros titres de sport ce matin, qui y voit une fin de saison triste alors que le Barça n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Le quotidien insiste sur les plaintes de Kouman au niveau du manque de soutien. Je n'ai pas ressenti la confiance du club depuis un mois. Voilà qui est clair et qui ne laisse rien présager de bon pour l'avenir du néerlandais sur le banc du Barça. On termine ce tour de la presse en Italie où là aussi c'est l'avenir de Cristiano Ronaldo qui est sur toutes les lèvres. Alors que la Juventus va jouer son avenir européen lors de l'ultime journée de série à face à Bologne, le quintuple ballon d'or laisse son avenir à celui de la vieille dame qui dépendra d'une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est ce que nous apprend le Corriere Sport ce matin avec ce titre, le dernier de Cristiano. « Il est prêt à quitter la UV s'il n'y a pas de C1 », annonce le quotidien transalpin. Là aussi, le droit à l'erreur est interdit pour les Bianconeri, car cela pourrait avoir de lourdes conséquences. Enfin, on termine également avec un peu de Mercato en une de la Gadetta Sport qui veut sauter sur la belle affaire Gianluigi Donnarumma. La belle affaire surtout pour Mino Raiola, son agent. Le gardien, en fin de contrat avec l'AC Milan, veut rester, mais il y a des obstacles et une maxi-commission de 20 millions d'euros pour son représentant. Le Mercato s'annonce bouillant de l'autre côté des Alpes. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.